Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Je sais pas trop si t'as déjà entendu parler du camion blindé. Le camion blindé. Il y en a beaucoup qui en parlent. Il y a un remix en train de faire par DJ Snake et Afterchèvre. Je vous laisse regarder. Pensez à liker, à commenter. Et abonnez-vous à cette chaîne et à la secondaire. Parce que, ben, bah, en vrai, je suis trop fort. Bisous. Tu te fous des portugais Mais non, mais j'ai Zabouza et Ramirez qui sont avec moi, frérot. J'essaie de leur parler. Hello Hello Hello Oh là Oh là Fuck ah Pouta madre Ramirez, fuck you Fuck you, guys Fuck you, man Pouta madre, Ramirez Mood, bro, mood. Ok, ma friend. Sorry. Bon. Au moins, on vient d'apprendre, grâce à vous, qu'ils avaient un micro. Juste, ils voulaient pas me répondre. Hein. Oh la yeah. game, Oh, tu le sens déjà Qu'est-ce que tu fais Tu, tu, tu, tu, tu, tu m'as retiré une demi-plaque. J'avais limite envie de t'aider. J'avais pas assez de vie comparé à lui. Putain, Et hey, Ramirez, zéro kill, Ramirez. <rire> J'avais trois plaques, j'avais trois plaques, je viens de mourir en sept balles. Ok. Ça rigole pas, chat. Hein. J'ai 4 kills, mais euh, c'est du sang et des larmes. Hé, hey, Ramirez Are you pacifiste Ramirez C'est quoi, ce bordel Déploiement de camions blindés Chat, qui a déjà vu ça C'est quoi ces conneries Pas ma guerre! Pour toi, Adrienne! Oh. Ok. Bon, apparemment, on peut pas rouler là sinon il y a des, des rollbacks. Oh, non. Je m'en sors bien, je trouve, hein. Du coup, je fais une game en camion, les ultras. Le un... Tu attendais pas à ce coup là, hein? Culé. Je suis un camion blindé. Quelque chose que j'aime C'est tirer Car je suis un camion blindé Un camion quoi Un camion blindé Blind Blindé Moi si j'étais un camion blindé Je pense que je me régalerais Absolument toute la journée Parce que je suis un camion blindé Le camion blindé Le camion blindé On pourrait faire une chanson avec lui le camion blindé. Avec les deux Portugais qui sont en train de galérer. Ils ont fait un kill. Comme si c'était une mauvaise idée. Parce que je suis le camion blindé. On dirait que tu l'as oublié. Je suis le camion blindé. Salut, c'est loin. J'ai le camion blindé. Je suis chaud au camion blindé. J'ai vu le sniper de l'autre côté. Il y a un sniper ici. Et aussi un là-bas. Je l'ai touché. Tu peux y aller. Parce que je suis le camion blindé. C'est le camion blindé. T'as essayé de te reviver. J'ai dû te tuer. Mais mince, où est passé le camion blindé C'est qu'il enculé qu'il a reculé. Putain Camion blindé. C'est bon, camion blindé. C'est bon, je suis remonté. Camion blindé. On va aller camper avec le camion blindé. Mais qui es-tu Moi c'est le camion blindé. Est-ce qu'il est réparable Je ne sais pas. T'es dans camion blindé. Y a pas marqué qu'on peut le réparer. Oh Ramirez Il tient sac Et reviens, Ramirez Allez, on est parti avec Rami La bétonnière Tiens, je t'amène en plein milieu, Ramirez Tu vas me dire comment tu trouves l'ambiance parce que moi, je suis en camion blindé. Si tu penses que je vais reculer, c'est vraiment que naïf. Parce que je suis en camion blindé. Je viens de surchauffer. Je crois que j'ai complètement câblé. Avec mon camion blindé. On va se re-shielder. Mais j'ai plus d'HP. Et Il faut que je retourne dans le camion blindé. Ah C'est bon, camion blindé. On va pouvoir... reculer. Oh, une frappe qui n'était pas annoncée. Et si je reculais... C'est bon, camion blindé. Hop, je me remets à avancer avec le camion blindé. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur Bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont sur le toit Bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont dans le souterrain C'est ce que je pense. Parce que je suis le camion blindé. Je les ai pas trouvés. Putain, ça a fait chier. Je suis le camion blindé. Mais où sont les derniers Ils sont vraiment sur le topé. C'est le camion blindé. OUI Avec Ramirez et Portugaise on a gagné Et le camion blindé Je vais laisser un message à Didier. Et salut Didier, j'espère que tu t'es bien amusé. Je viens de faire une win avec le camion blindé. Camion blindé, il fait partie des nouvelles mises à jour. Tu vas devoir la monter, puis la démonter, puis la dérocher Parce que c'est le camion blindé. Nique ta mère